Nieuport est au cours des dernières années devenu l'une des stations balnéaires les plus en vogue de la côte belge. Baigneurs, randonneurs ou ceux qui préfèrent le shopping, tout le monde y trouvera quelque chose à son goût. Ce n'est donc pas étonnant que les propriétaires de cet appartement confortable ont choisi d'y installer leurs pieds à terre. Le décor lumineux et contemporain de ce lieu de vacances respire sociabilité afin qu'ils puissent immédiatement se sentir à l'aise lors de leurs vacances à la mer. Les matériaux durables et de qualité utilisés dans la conception de l'espace de vie sont portés par un parquet de la large gamme de la Legno. Dans ce cas, un 15 mm murceau est choisi, un parquet multicouche brossé qui fait partie de la collection antique de la Legno et a donc une structure très distincte. Antique est le nom collectif pour un nombre de parquets spéciaux qui gagnent en charme et en caractère à cause des techniques innovantes de vieillissement qui sont utilisées. Le look antique de ce plancher en chaîne contraste magnifiquement avec le mobilier contemporain. Et c'est exactement ce qui donne à cet endroit son caractère authentique et intemporel. Les planches extra-larges de 26 cm permettent en outre de souligner l'espace de cet appartement. Pendant les vacances, vous voulez surtout vous détendre. Après le processus de fumage, le mœursan a été traité avec une huile blanche. Immédiatement après sa pause, ce parquet a reçu une couche de protection supplémentaire. Cela lui donne son aspect typique, mais le rend également facile à entretenir. De sorte que les propriétaires peuvent profiter pleinement de leur temps libre. Vous voulez savoir plus sur le joli 15 mm classique Meursault Alors jetez un coup d'œil sur notre site web.